Maintenant, on va essayer d'expliquer de, les caractéristiques des muscles principaux, des muscles possibles principaux, les, les caractéristiques anatomiques, bien sûr. Nous allons commencer par la région frontale, et euh, on la comptant euh, sur un, un, un front. On connaît ici les, la projection du muscles frontalis, euh, euh, puis là la projection des muscles corrigators, et là un danger anatomique, c'est la, la, la, la, la sortie du pédicule euh, supraorbitaire. Nous allons le, le remontrer tout à l'heure. En disséquant, en décollant l'encompétaneur le griseux frontal, on, on aperçoit ici, indiqué euh, par la flèche, le muscle frontalis, euh, et puis euh, latéralement, par rapport au frontalis, au niveau de la région temporale, donc il euh, n'y a pas de muscle, c'est justement la limite latérale, il n'y a pas de muscle frontal, euh, je veux dire, bien sûr, et c'est la limite latérale à ne pas dépasser quand on fait nos injections. Alors, on. on on va décoller ici le, le, le muscle frontal, euh, bon, l'un est séparé de l'autre par un triangle où il n'y a pas de muscle. Ici, c'est un paramètre important à savoir. Dans des injections, c'est inutile d'injecter la partie médiane quand, quand les deux muscles ne sont pas euh, jointifs. C est, c est, il y a des de variations anatomiques, mais c'est souvent le cas. Euh, la caléa, ici indiquée par la flèche. Euh, au muscle occipital faisant donc alors un muscle dit occipitofrontal digastrique. Selon certains auteurs, on continue en continuant la, dis la dissection en contact de l'os euh, vers les régions orbitaires. On, on aperçoit ici les deux orifices orbitaires, supraorbitaires par lesquels euh, bah, passent les pédicules les, les, les, les, les supraorbitaires. Très profondément par rapport au muscle frontal existe le muscle corruptor. Il est plus profond que le muscle frontal. Et c'est important à garder en mémoire parce que vous allez voir qu'on va devoir piquer plus profondément pour atteindre l'insertion osseuse du muscle et corriger la rique de lion. Donc, euh, voilà donc euh, le, le, une représentation schématique des, du muscle frontal. Je disais tout à l'heure qu'il y a une zone où il n'y a pas de muscle, il y a juste la gaine qui commence et donc c'est inutile d'injecter la partie médiale le plus souvent. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des patients qui ont les deux muscles joints l'un à l'autre. Euh, Retirant la peau, donc on voit ici la, le, le muscle frontal, euh, voilà, qui, comme j'ai dit, va euh, se continuer par le muscle occipital en arrière euh, avec la galéa entre les deux. C'est un muscle qui n'a pas d'insertion osseuse, qui s'insère euh, au niveau de la région orbitaire sur la face profonde de la peau, de, euh, la face profonde du sourcil, et se continue postérieurement euh, par la galéa et euh, le muscle occipital, il est responsable des rythmes euh, horizontales au niveau, au niveau du front. Euh, il est aussi important à savoir que ce muscle frontal, on peut le diviser en deux, une partie euh, inférieure et une partie supérieure. Et la partie inférieure, il ne faut surtout pas l'injecter, c'est à peu près à un travers de doigts, plus plus du recours orbital supérieur, si vous voulez ne pas avoir un ptosis du sourcil. et voilà un petit peu à quoi ça ressemble le, le résultat avec un front lisse après l'injection. Le muscle procérus est un muscle vertical, ça sur sur nasale du frontal et euh, ça marrant profondément sur la face profonde de, de la peau de la glabelle. Euh, il est euh, responsable de la ride euh, horizontale au niveau de la région euh, glabellaire. simple, le point d'injection doit se situer au croisement de ces deux lits reliant la tête du sourcil au contus médial des de, de deux côtés. Le, le défressor supercili est un autre muscle profond aussi, donc euh, qui a pour origine donc, la, la, la, la, la, la branche frontale du maxillaire et son insertion cutanée et au niveau de, de, de la face profonde de la tête du sourcil, il est un du sourcil, mais la tête du sourcil, est responsable d'une rite euh, latérale euh, oblique, ici donc une rite euh, exemple, qui est oblique, euh, juste à côté de la tête du sourcil. Alors, concernant le corrugator, euh, c'est un muscle qui est là encore profond, il faut donc retirer le muscle frontal, retirer le muscle dépresseur supercilié pour qu'on puisse le voir. C'est un muscle qui est euh, oblique euh, vers le haut et le dehors et, et qui a pour origine euh, l'épine nasale du frontal, une insertion osseuse profonde, et pour terminaison la face profonde de, le, de, de la peau euh, située à la jonction tiers la, la médiale, tiers moyen de, euh, du sourcil. Euh, en rapprochant, en contractant les, le muscle corrugateur, on rapproche les deux têtes du sourcil et on crée alors la rite de l'ion, qui est un motif fréquent de consultation euh, et donc on, on va devoir euh, bloquer ce muscle à projection toxique botulique. Euh, comment le bloquer C'est ce que je vais vous montrer sur, euh, sur une présentation vidéo. Vous savez, quand on demande à la patiente euh, voilà, de rapprocher les têtes du sourcil, remarquez ce qui va se créer il va se créer euh, la lion, mais aussi euh, ici en jaune, des fossettes. Les fossettes qui se créent témoignent de la. De la, de la une insertion superficielle euh, cutanée du muscle et euh, on va devoir cibler l'origine euh, osseuse du muscle en regard de la tête du sourcil et l'origine superficielle là où se crée la fossette. C'est un élément très important si on veut bloquer le muscle commutateur et corriger la ride de lion. Voilà donc un résultat. Euh, le muscle orbiculaire est fait, comme vous le savez, de deux parties, la partie palpébrale et la partie orbitaire. Euh, C'est une sorte de Sur l'os maxillaire ainsi que sur le tendon comptal, euh, les tendons donc surtout le tendon contal euh, médial. Euh, il est responsable des rives de pâte noire, euh, cible si, bien sûr des injections de toxine botulique, motifs motif fréquent aussi de consultation. Euh, il est très important de distinguer ces deux parties, la partie palpébrale, euh, Très importante pour l'opposition papébrale, surtout pas touché par des injections toxines modulique, et la partie orbitaire euh, plus périphérique qui est à l'origine des, des, des, des rides de patois et qui va devoir être injectée par la toxine modulique. Nous allons voir comment tout à l'heure. Voilà, c'est juste le, le, le, le dessin du muscle total avec injection, on va l'avoir tout à l'heure, euh, en fonction de, de, de, de l'étendue du muscle en latéral il peut créer des rides qui peuvent soit des trop courtes, ce sont des rides dites euh, palpébrales, ou moyennes dites zygomatiques, ou blancs, dites temporales. Il faut donc adapter la technique à l'étendue du muscle orbiculaire. Au niveau de la région nasale, il y a tout un ensemble de, de muscles, mais les plus importants à connaître sont au nombre de trois. Euh, il s'agit du muscle élévateur de la lèvre supérieure et de lèvre du nez, du muscle nasalis et du muscle dépresso nazi. Pourquoi, pourquoi il faut connaître que ces trois muscles il s'agit d'injection d'autoxygène du lit. Parce que c'est eux qui, qui sont responsables de certaines anomalies à corriger. Euh, concernant par exemple le muscle euh, élévateur de, de la lèvre supérieure et de, du nez, euh, celui qu'on aura à bloquer euh, quand on doit corriger un sourire gingival. Euh, le muscle nasalis, vous voyez donc ici la partie transverse, en, en tout cas le muscle nasalis, est responsable de ce qu'on appelle les bunny lines. Alors quand on a un euh, un sourire gingival, comme chez cette patiente, on va devoir bloquer le muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'œil du nez par deux points d'injection au euh, niveau de, euh, de, de, de part et d'autre euh, qui euh, vont donc euh, faire que de la lèvre supérieure ne se plus comme avant et donc on corrige euh, ne serait-ce que partiellement le sourire gingival. Les body lines sont en rapport avec la, surtout la contraction euh, du muscle. Surtout du muscle nasalis. Euh, ce sont des rides que vous voyez à ce niveau. Et, euh, on doit les injecter euh, comme ce qu'on verra peut-être tout à l'heure pour effacer ces rides. Le muscle dépressor septinasi est un petit muscle euh, siégeant euh, juste au-dessous de la peau lumaire, donc en s'insérant sur l'épine nasale du maxillaire et se terminant sur la face profonde de la peau columellaire. Euh, il est important à, à injecter. Aussi le blocage de ce muscle pour la correction du sourire gingival, mais aussi pour éviter la chute de la pointe du nez pendant le sourire. Quand il y a une chute de la pointe du nez pendant le sourire, on a deux possibilités soit couper ce muscle chirurgicalement, c'est invasif, ou alors le bloquer pendant six mois par l'injection de désunités dysportes. Donc on bloque par l'injection de désunités dysportes au niveau de. De, de, de, de, de, de, de la racine de la polyumène pour bloquer le muscle de pression septinazie et éviter la chute de la pointe du nez dans le sommet. Euh, okay. on, on, au niveau de la région périlucale, il y a tout un ensemble de muscles ce n'est pas la peine de les, de les citer on va insister sur les, les plus importants le muscles orbiculaires euh, qui constitue un sphincter autour de, de, de, de la cavité buccale avec ses deux parties, la partie, la partie, euh, partie pardon, labiale et la partie marginale. Euh, parce que c'est lui qui est responsable des rides verticales euh, au niveau de la lèvre supérieure qu'on appelle euh, le phénomène de Codoir que vous connaissez et qui, est, euh, qui nécessite une correction par l'injection de quelques euh, unités euh, dysportes donc 5 euh, unités dysportes, euh, 2 injections de chaque côté pour bloquer le, le, le muscle euh, mais euh, il faut savoir que euh, si l'injection n'est pas vraiment très superficielle, on peut assister à des soucis dans gens à difficulté d'élocution, de siffler ou de souffler. Le, le, le, on dit toujours autour de la cavité buccale, il y des muscles s'élèvent euh, aussi, qu'on a un bloqué qu'on peut qu corriger le pied de l'amertume. Il s'agit du détrésor angle euh, Voilà qui s'insère sur le corps de la mandibule euh, en bas et qui se termine sur le modulus euh, au niveau de la commission labiale et euh, qui euh, qu présente des interconnexions musculaires. Euh, très importante, avec le, le dépresseur de l'air inférieur, avec le platysma, ce qui fait toute la difficulté de son injection, parce qu'il faut le bloquer sans atteindre les autres muscles. Sinon, euh, on assistera à une du sourire à une, euh, une incontinence l'hiver très désagréable, bien sûr. La technique est simple, euh, il faut juste injecter un centimètre en dehors et un centimètre en bas de la commission labiale pour espérer atteindre le muscle dépresseurant qui les morisse, sans atteindre ses interconnexions musculaires. Le dépresseur à la mienne inférieure n'est pas très important, je passé. Le euh, mentalisme, il s'insère sur le corps mandibulaire et se termine sur la, la peau du menton. Il est responsable de, de, de certains ridules et des fossettes au niveau mentonier. On peut l'injecter aussi pour améliorer cet aspect au niveau du menton. Le platissement, il est aussi, euh, c'est le muscle possible du coup, il est important à connaître euh, et de savoir aussi qu'il est fait de deux parties. Une partie euh, labiale euh, latérale qui s'insère sur le condylus et puis une partie euh, mentale qui s'insère sur le bord mandibulaire inférieur et l'origine de ces deux parties c'est la clavicule et c'est le fascia thoracique euh, la, la, la partie labiale euh, latérale est responsable de la bande matismale latérale et la partie mentale euh, antérieure est responsable de la bande matismale antérieure est-ce que c'est possible de corriger cet aspect bien sûr il faut juste bien prendre la bande platismale, la tirer vers l'avant, et puis injecter 5 unités d'esportes fois 4 cest c'est-à-dire tout le long de la bande platismale. Pourquoi la tirer vers l'avant Pour éviter d'atteindre, ce qu'il ne faut surtout pas atteindre, muscles, euh, pharyngées pharyngées avec, euh, les muscles pharyngés et pharyngés avec tous les soucis qui peuvent s'en suivre si jamais ces muscles sont sans atteinte. aussi, c'est un spécificateur, bien sûr, on peut aussi l'injecter.